Dans la Doodle Sphere. Hmm. Oh Mais qu'est-ce que c'est que ce truc bordel de merde Salut à tous ces amis C'est Waouh Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, dis donc Eh mademoiselle Ah oh, bordel de merde, t'es qui toi Eh ben moi je suis Inc et je suis le gardien des AU. Et toi t'es qui Je suis ta mère. Moi c'est Joanne et je suis trop contente de te rencontrer Hé hey. Oh... Mais pourquoi t'as l'air tout triste comme ça, dis-moi Parce parce que les gens, ils font plus d'univers alternatif, tu vois, y a plus personne, et du coup, je m'amuse plus, ça me casse les couilles, frère. Mmh, mmh, mmh. Je réfléchis. Oh. Nom nom nom. Mais t'es complètement aveugle, pauvre con. Oh. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, dis-donc Allez, on y va, on va à la seule porte qui est ici, au 3 km2. Waouh, ça veut dire que t'es vraiment aveugle. Waouh, mec chante plus mes jambes. Bienvenue dans Réunitel Oh mais c'est trop bien Alors comme tu peux le voir, on a un Évoli, on a un Harry Potter, on a un autre Évoli, on a une vieille, on a une japonaise qui chante des chansons, on a une homme de détermination, on a un gars qui s'est fait bannir deux fois d'amino, et on a... L'autre Bon, ce t'as eu, il est pas terminé, hein. Clairement, il y a du orange, du bleu, et c'est tout. Il y a que ça, on comprend rien. Y a... on, on vole dans le néant, tu vois, hein. Waouh! Mais c'est trop bien! Oh, merci, mon copain! Eh, hey, les gars, vous et moi? J'ai un ami maintenant!